voyons comment tu utilises les baguettes oh oh non non non pas comme ça non c'est trop près qu'est ce que tu fais toi avec trois doigts, quatrième ème doigts porte le alors vas-y madame ok vous pas grave <rire>